Bonjour, un énorme bonjour depuis mais c'est la vallée ici au Maroc, un endroit magique, magnifique, tous les ans je me prends du temps pour faire des réflexions sur moi, un bilan sur ma vie sur ce que j'ai bien pu réaliser ce que j'ai, je dois améliorer sur mes rêves, sur mes objectifs et généralement je le fais dans un endroit comme ça, magique donc on est dans un éco lodge à Eidpougmez, c'est à 7h30 de route depuis Casablanca il euh, y a rien, pas de réseau, pas de téléphone rien, donc euh, on est couper du monde, par contre connecter à soi et j'avais besoin de ça, je le fais vraiment une fois par an, enfin une fois par an et, euh, et donc généralement la journée je fais du trekking, je les villageois et, et je me ressource en me recentrant un petit peu sur l'essentiel, mettre en place des stratégies, etc. Et je voulais vous raconter l'histoire des œufs de Heidelbergmes. Je suis venue finalement pour me retrouver. J'ai eu une excellente leçon de vie de la part d'une petite fille. Donc euh, je vous raconte un petit peu le contexte. Je viens en, en, en trekking. Mais avant j'avais eu une intoxication alimentaire où j'étais très mal en point mon fils était malade on a dû appeler SOS médecin donc j'ai ramassé ma valise n'importe comment je me suis trompée de chaussures de trek et j'ai pas pris les miennes ce qui fait que je les payais très très cher le premier jour de trek je vous raconte pas j'ai eu des pieds qui ont triplé de volume parce que les chaussures étaient serrées petites J'ai eu des cloques Une aventure j'ai fait de l'autostop, euh, les voitures comme c'est un village au milieu de nulle part passe une fois tous les 36 heures donc j'ai dû rester sur le bas-côté je suis montée dans une camionnette avec les brebis avec les avec les, les oies, et, et c'est fascinant de voir comment on a cette capacité d'adaptation, de flexibilité qui est géniale pour nous autres les citadins. Et au moment d'arriver en bas du village, je ne savais pas comment retrouver léco parce qu'il est en hauteur et qu'il n'y a pas de chemin balisé, et j'ai eu la chance de rencontrer des petites filles, trois petites villageoises adorables qui m'ont accompagnée gentiment, qui chemin mais c'est pour vous dire le chemin quand je parle de chemin c'est 20 minutes de montée quand même elles sont elles ont eu cette générosité de cœur de m'accompagner 20 minutes de montée je vais vous montrer où est ce qu'on est on est ici en hauteur et c'était là bas en bas où le camion m'a déposé et au moment de, de les quitter, j'ai posé des questions, j'ai su qu'elles étaient euh, étudiantes, qu'elles qu parcourent des kilomètres avant d'aller à l'école. Et euh, avant de les quitter, j'ai enlevé mes chaussures, j'aurais offert mes chaussures, elles, sont, elles vont plus vous servir à vous qu'à moi, à cette petite fille, parce qu'elles sont, elles sont petites pour moi et qu'on avait à peu près les mêmes. Et ce qui va arriver m'a complètement subjugué. c'est-à-dire que le lendemain matin, pendant que je prenais mon petit-déj, cette petite fille avec sa soeur est venue, elle est montée avec un petit sachet. Alors j'ai pris une photo, je vais la partager avec vous, avec des œufs, elle est venue, mon frère des œufs, en guise de de la viande rarement que le, le gros de leur alimentation c'est de l'huile d'olive c'est du pain c'est du thé et de temps en temps quand c'est festif c'est des œufs de temps en temps quand c'est festif c'est de la viande un poulet et le fait qu'elle se soit déplacées comme ça qu'elle soit montée 20, 20 20 minutes de monter 20 minutes de descendre et venir m'offrir 6 œufs ça a été les 6 œufs les plus euh, les plus précieux que j'ai jamais eu entre les mains ça m'a vraiment reconnecté avec cette générosité humaine, j'ai dit comment quelqu'un qui véritablement n'a pas grand chose à donner donne l'essentiel et que nous autres on a énormément de choses à donner et finalement on ne le fait pas. Et ça a été une énorme leçon de vie que j'ai voulu partager avec vous, que ma grand-mère disait quelque chose et elle me le disait souvent et c'est vrai, elle disait quand quelqu'un est généreux, quand il donne, il donne du peu, il n'a pas besoin d'attendre d'avoir beaucoup, donner, quand on donne, on donne d'abord du peu qu'on a, et quand on n'est pas généreux on se cache toujours derrière des excuses de dire, ouais, quand j'aurai, je donnerai là j'en ai pas suffisamment, et franchement ça m'a donné à réfléchir, et j'ai vraiment voulu partager cette vidéo sur l'art d'être généreux et que de toutes les manières, il n'y a pas de c'est pas la quantité de choses qu'on possède qui fait qu'on est plus généreux ou moins généreux, voilà, c'était Naïd de la chaîne depuis 8 Mess. Euh, je partagerai à chaque fois des vidéos avec vous, dès que je vivrai des Chose intense d'ici là prenez soin de vous head everyone et let's go